Situé dans les épaisses forêts du nord de la République démocratique du Congo, Yangambi est un lieu chargé d'histoire qui abritait autrefois le plus grand centre de recherche d'agriculture tropicale au monde. Sa réserve de biosphère comprend 250 000 hectares de forêts tropicales, une île précieuse pour la conservation d'un paysage en changement constant. La rapide croissance démographique met de plus en plus de pression sur cette région sauvage, autrefois impénétrable. C'est la raison pour laquelle Lucifort et ses partenaires, appuyés par l'Union européenne, ont lancé le projet Forêt qui vise à protéger la biodiversité de Yangambi tout en améliorant les conditions de vie des populations locales afin que les forêts continuent de prospérer pour les générations futures.